Pourquoi c'est important d'être à l'écoute de tes émotions Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de cette série quotidienne 2 minutes pour soi. Émotion vient du latin movere qui veut dire mettre en mouvement. Nos émotions nous ont permis, à travers notre évolution, de nous adapter et de survivre à maintes reprises. Ce sont des indicateurs puissants qui nous délivrent une information que l'on peut analyser. Il existe plusieurs émotions fondamentales. Je vais ici en nommer 6. La peur, la tristesse, la colère, la joie, la surprise et le dégoût. Des chercheurs ont d'ailleurs réalisé une carte corporelle des émotions qui permettent de faire le lien entre la zone du corps activée et le type d'émotion. Lorsque tu ressens quelque chose après avoir pris le temps de l'accueillir et de l'accepter, comme je l'explique dans mes vidéos précédentes, tu peux te demander à quelle émotion fondamentale se rattache ton ressenti parmi les six que je viens de citer. Si c'est un sentiment d'angoisse ou de panique, c'est souvent la peur qui est derrière. Si c'est de la mélancolie, c'est plutôt de la tristesse. Ensuite, tu peux te demander quel est le message qui est derrière. L'angoisse peut être liée à une sensation d'insécurité ou d'incertitude. La mélancolie ou la tristesse peuvent être liées à un manque d'attention ou d'affection. Donc si je récapitule, un ressenti peut être lié à une émotion fondamentale et il a un message à te délivrer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, si tu penses qu'elle peut être utile à quelqu'un de ton entourage, partage-lui. Si tu as envie d'aller plus loin ou si tu sens que tu as besoin d'être accompagné, envoie-moi un message et on prendra une demi-heure pour échanger ensemble sur tes enjeux. Très belle journée à toi et à demain pour la prochaine vidéo.